Don't Testament, le jésus christ du nouveau testament d'éternité en éternité tu demeures le même seigneur tu n'as jamais changé en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation mon sauveur oh tu demeures le même seigneur jésus seigneur ce que tu as fait avec israël hier tu le fais aussi avec nous aujourd'hui Seigneur, ce que tu as fait avec les apôtres hier. Tu le fais avec nous aujourd'hui, Seigneur. Tu es le tout-puissant, mon sauveur. Que tous les démons, Seigneur, soient sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous proclamons ta victoire et ta seigneurie en cet endroit. Prends le contrôle, mon Dieu. Bénis chaque frère et chaque sœur ce soir qui se présente à tes pieds, mon sauveur. Oh, nous te supplions, notre Dieu, afin que tu répondes. Tes riches bénédictions sur chacun de nous, notre Dieu Oh, Satan n'a aucun pouvoir Satan n'a aucun pouvoir sur ton peuple, mon Sauveur Laisse que ton Saint-Esprit descende dans nos maisons Descende dans cet endroit Prenne le contrôle de nos âmes Que tu nous libères, mon Sauveur Tu as dit, vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Si le Fils de l'homme vous affranchit Vous serez réellement libre. Rends-nous libre de te servir Rends-nous libre de t'adorer Rends-nous libres de te glorifier Seigneur, prends le contrôle du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis notre pasteur, qu'il soit fortifié, mon Père, qu'il soit conduit. Oh, que ta puissance, mon Sauveur, se manifeste encore parmi nous. Bénis nos enfants, Père, nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Oh, que ton Saint-Esprit veille et prenne soin d'eux aussi, mon Sauveur. Bénis mes frères à la technique, à l'interprétation, aux instruments, à la caméra, pour l'informatique, Seigneur, les cantiques et les chants soient. Sous ta conduite, mon sauveur, nous nous attendons à toi. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir gardés et protégés tout au long de la journée pour que nous soyons en ce lieu, Seigneur. Merci pour ce jour béni. Merci pour ce jour glorieux. A toi la gloire à jamais, Père. Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne, Seigneur, mes fautes, mes manquements. Seigneur, conduis ton peuple encore ce soir. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement, frères et sœurs, que Dieu réellement puisse encore nous fortifier durant la réunion de ce soir. Je voudrais simplement vous donner euh, à la demande du pasteur les nouvelles réellement concernant les obsèques de notre frère euh, Emmanuel Obi. Pour le moment, nous n'avons toujours pas encore de date fixée pour les visites réellement au niveau de la morgue à Zaventem. C'est demain que réellement il y a un rendez-vous qui est prévu et nous saurons exactement quel jour nous pourrons avoir la possibilité d'aller voir réellement le corps de notre frère. Comme vous le savez, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, prions et euh, que réellement le Seigneur nous accorde la possibilité de pouvoir avoir ce jour. Les choses ne sont pas faciles. Le pasteur vous l'a expliqué. Il a pris le temps de pouvoir décrire réellement toute la situation, frère. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur a toutes choses sous son contrôle. Que le Seigneur et le monde soit béni. Ô, oh, prends mon âme, le 154 dans les fardes. 154 dans les fardes. Ooh Sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon soutien. Chantons entre, entre deux chemins. Je crois que c'est mot trois, je crois. Numéro 4 dans les phares. Numéro 4, entre deux chemins. Entre deux chemins la joie et trois. Je prends celui de Jésus. Même s'il doit passer par la croix. Je choisis celui de Jésus. Oui. Je marche, je m'irai de, oui ainsi et droit, Par mon parveau rue de par endroit, c'est le chemin du pis de l'amour que j'ai. Oui je marche, je m'irai de, ainsi et droit. Du salut, rempli de l'amour de Jésus. Ton chemin au nom des citron si je prends ce Tirez de, oui, ainsi et toi Ah, mon pavot, tu ne pas en C'est le chemin du, un salut, au pays de l'amour. De j'ai, oui, chemin, chemin, tirez de, oui, ainsi et mon pain beau, de part c'est le chemin du, plein salut, rempli de l'amour de Jésus. Malgré les épis de du chemin, je prends celui de Jésus. J'y marche, Dieu du par sa main Merveilleux chemin, de j'ai Oui, chemin, c'est ma tirée de Oui, et si, et toi Pas mon pavot, rue de au oh, droit C'est le chemin du Oui, chemin, chemin, tiré si, de lui ainsi et toi. Par mon bravo, ne de par endroit, c'est le chemin du... Jésus, Jésus, oh, c'est ami, c'est ami, connaît oh, mes âmes, mes âmes, Sa main essuie, tout Dieu, me tous tout sauf. sous hey. hey. Je suis mes larmes, tout, et tous nous sauve, tout sauve. Dans le danger, toujours, je garde Jésus, Jésus, dans mes soucis. À lui Jésus, oh cet ami, vie, c'est ta vie, prenez des prenez-les, prenez-les, les prenez-les, prenez tout le, toutes les larmes. Tout oui les prenez c'est d'ami, côté mes armes, mes alarmes. Je l'aime Jésus ce, Jésus Oh, cet ami c'est ami comme mes amis mes, mes alarmeux viens ma douleur sa main essuie toutes les larmes tous c'est un ami, connaît mes alarmes. Merci Seigneur pour ton amour Merci Seigneur pour tes bienfaits Oh, merci Seigneur pour mon pasteur Merci Seigneur pour ton amour Oh, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit Sauveur, nous te bénissons et nous te glorifions, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Merci pour tes bénédictions, merci pour tes compassions qui se renouvellent sur nous chaque matin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle que tu nous as accordée à la croix de Golgotha. Seigneur, sur, ce jour, sur, ce, sur cette croix, mon Sauveur, ce jour-là, tu t'es crié, tout est accompli, mon sauveur. Tu avais payé, Seigneur, le prix de mon rachat. Seigneur, ce jour-là, tu avais payé ce qu'il fallait pour que je sois délivré, mon sauveur. Tu avais payé ce qu'il fallait pour que je sois libéré, mon sauveur. Ce jour-là, tu avais payé pour que je sois guéri, ô oh, de toutes mes maladies, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, que je peux regarder à l'œuvre de la croix. Seigneur, je me souviens... Seigneur, que tu as été suspendu entre ciel et terre pour mon bien, Seigneur Jésus. Je me souviens que pour moi, tu as accepté de mourir, Seigneur Jésus. Je me souviens que pour moi, tu as versé ton sang. Je me souviens que pour moi, Seigneur, tu as tout accompli. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, Seigneur, je peux m'approcher de toi. Aujourd'hui encore, je peux revenir à tes pieds. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Seigneur, souviens-toi de mes soeurs, souviens-toi de nos enfants, souviens-toi de tous les nôtres, notre Dieu. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, mon Sauveur. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, ô oh Père Céleste. Qu'il y ait de la nonchalance, mon sauveur, qu'il y ait de la fatigue, qu'il y ait, Seigneur, de la négligence dans les choses qui te concernent, mon sauveur. Nous voulons réellement être des enfants obéissants, persévérer, Seigneur, sur le chemin oh, que toi, tu nous as réellement donné, mon sauveur, sur ce chemin dans lequel tu nous as placé, Seigneur, aide mon frère, Seigneur, aide ma soeur, nous ne savons pas quand est-ce que tu reviens, Seigneur, mais tout ce que nous savons, c'est que tu nous as donné, tout ce qui contribue à notre salut, mon sauveur, Béni mon frère, béni ma soeur bénis nos enfants, bénis chacun de nous Seigneur, nous voulons être prêts à chaque instant Seigneur, parce que nous ne savons pas à quel moment nous pourrons réellement rentrer à la maison Seigneur nous ne savons pas, le lendemain ne nous appartient pas mon sauveur, voilà pourquoi chaque jour tu nous dis de racheter le temps parce que les jours sont mauvais, bénis Seigneur mon Dieu, ton serviteur encore notre pasteur Seigneur ce soir, nous le remettons à tes mains, mon Dieu notre prière s'élève vers toi, en sa faveur mon sauveur, ce n'est pas facile mon sauveur, la responsabilité que tu lui confié, Jésus Christ mon roi oh soutiens-le mon père, bénis-le Seigneur, remplis le vase mon Dieu mon roi soutiens-le Seigneur Jésus afin que réellement, chaque fois qu'il se tient en cet endroit, que ce ne soit pas l'homme qui parle, mais que ce soit toi qui parle au travers de l'homme Jésus Christ mon roi soutiens-le, fortifie-le ce soir encore mon père, ouvre sa bouche remplis-la de tes paroles mon sauveur ton peuple, aussi nombreux que toi tu les as appelés, que toi tu les connais, s'attend à toi mon sauveur. Oh, nous voulons encore entendre la voix du bon berger. Seigneur, souviens-toi de nous. Bénis nos enfants, nos frères et sœurs, partout où ils peuvent se trouver en ces instants. Seigneur, vois l'empressement, l'engouement, le zèle Seigneur la motivation Seigneur que nous avons réellement en ces instants notre Dieu, malgré la distance malgré la technologie mon sauveur, nos cœurs sont attachés à toi Seigneur Jésus Malgré que physiquement nous ne sommes pas ensemble Mais spirituellement nous sommes réellement réunis mon sauveur Et ainsi s'accomplit ta parole Qui dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom Dans le nom de Jésus Christ Tu es là Seigneur Jésus Ce soir tu es présent Ce soir tu es prêt à bénir Ce soir tu es prêt à délivrer Ce soir tu délivres Ce soir tu bénis Ce soir tu libères Ce soir tu ouvres les yeux Ce soir tu remplis encore du Saint-Esprit Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, parce que nous sommes des hommes sujets à des fautes, à des manquements. Mais toi, notre Dieu, tu ne te lasses jamais de nous pardonner, mon Sauveur. Accorde-nous ta grâce. Merci pour les victoires. Merci, Seigneur, pour ta présence encore parmi nous. A toi, la gloire. à toi, la puissance. à toi, la majesté. Bénis ces instants, Père. Prends le contrôle dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur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 Eux, ils plient et ils tombent, nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Considère sa parole, Considère ses promesses, Garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilleux. Considère, considère, considère sa parole. Considère, considère ses promesses. Garde-les, garde-les. Seigneur, que ton nom soit béni, exalté, notre Père, toi qui es l'auteur de la vie qui nous anime, mon béni, mon Père. Le souffle que nous avons ne peut venir que de toi seul. Merci encore pour la grâce et le privilège de pouvoir nous retrouver encore dans ta maison, Père. C'est là que nos cœurs aussi débordons de joie de reconnaissance, que nous élevons, partiblissant nos voix devant ton trône de grâce et de miséricorde, au Père. Merci. Pour le sang qui est encore sous le trône, mon béni, mon Père Dieu. Merci. Oh Dieu pour ce que toi tu as toujours été Oh éternel notre Dieu Tu es vraiment Dieu et tu es vraiment roi Tu es vraiment maître père Et, et tu es vraiment bon mon son C'est pourquoi les salamis S'écrient en disant Mais quand j'ai chancel Oh éternel ta bonté à toi Mes soeurs d'appui Nous nous reposons sur toi mon Père Saint oh Dieu Nous avons foi et confiance en toi Et en ta parole à toi mon Père oh Dieu merci d'avoir accordé la grâce Que ta parole à toi nous soit donc annoncée qu'elle ait été aussi mise aussi par écrit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Combien nous sommes un peuple privilégié, mon bénémoine, Père Tibissant, d'avoir ces moments bénis dans ta présence, pour vraiment aussi te, te servir encore davantage, d'entendre aussi ta parole nous parler encore ce soir. Sois encore béni encore pour ton peuple, encore réparti de par le monde, Seigneur. Sois aussi en connexion encore aujourd'hui, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Dans les lieux où ils sont, Seigneur, qu'ils soient aussi béni, Père Saint-Dieu. Te rendons gloire et honneur encore pour tes compassions à notre endroit, pour les pardons de nos péchés, aussi nos iniquités, mon Seigneur. Merci. Pour chaque cantique qui a été chanté, bénis richement notre précieux frère, mon bénévole Père, au Dieu qui se donne temps pour toi, bénévole Père, -tu pour les réunions, pour les chants de les cantiques, bien que tu sois exalté encore, Père, tu puisses encore si te souvenir encore de lui, Père. Merci encore pour chaque frère, pour chaque sœur encore, père, dans ces lieux, et, et ceux qui sont aussi en connexion dans, dans, dans le grand endroit, bénévole Père, tu qui soient aussi bénis et fortifiés encore davantage, Père. Sois maintenant avec nous encore pour nous conduire encore dans cette phase de la parole, bénévole Père, parce que nous voulons être réellement que qu nous soutiendrons, nous aider, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Soh. Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit donc glorifié et béni encore ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons toujours ce que le Seigneur, notre Dieu veut et c'est cela aussi l'objectif de notre marche et de notre vie sur cette terre et nous comprenons aussi que le Seigneur nous a donc créés et placés dans ce monde pour un but et ce que qu puisse que sa volonté à lui puisse réellement aussi s'accomplir et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi appelés à chercher donc la volonté de notre Dieu pour que nous puissions réellement agir selon donc sa volonté. C'est de cette manière là aussi que le Saintes Écritures nous montrent aussi l'entrée effectivement dans dans une phase tout à fait particulière, qui est cette phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et qui nous a permis aussi de pouvoir avoir ces moments, de pouvoir nous tenir aussi dans sa présence et réellement, qui dépasse aussi l'entendement et la compréhension aussi de beaucoup, et certainement cela, et c'est pour ça, nous, nous nous écrions vers lui, effectivement, avec beaucoup de reconnaissance, parce que les saintes écritures parlaient avec vérité, d'une manière assez claire et précise, en réalité, pour ce qui était déjà, effectivement, aussi annoncé, à manifester aussi, ce que nous étions, donc, sans espérance, sans foi, sans Dieu. En parlant, effectivement, de, de nations, effectivement, ceux-là qui, aussi, qui, qui faisaient pas Partie effectivement d'Israël. Et, et, et là, l'écriture dans Éphésiens au chapitre 2, je pense que, que c'est cela, nous pouvons lire avec vous cette écriture dans le livre Éphésiens, nous montrant réellement aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, merci, et nous nous, nous accordé effectivement aussi comme privilège. Il dit donc, verset 11, il dit Mais c'est pourquoi vous, autrefois donc païens dans la chair, « Appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Vous souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers donc aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Et c'est cela que les Saintes Écritures nous montrent aussi lorsque l'apôtre Paul prend la parole pour aussi nous montrer réellement aussi ce qu'il en est, hein, ce qui concerne effectivement la manière et l'action de Dieu. Je pense c'est dans Romains, au chapitre 8 ou au chapitre 9, faut tout d'abord lire effectivement cela, c'est cela, oui, le chapitre 9 où il, il, fait, euh, il, il fait ressortir cela, effectivement. dit, J'ai dit, verset 1. Romains 9, verset 1 il dit, ⁇ J'ai dis donc la vérité en Christ, je ne mens point et ma conscience m'a témoignage par le Saint-Esprit. ⁇ Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qui sont-ils Mais qui sont donc Israélites À qui appartiennent l'adoption, la gloire les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, notre Dieu béni éternellement. Donc, Amen. Donc, nous réalisons qu'effectivement que... Tout cela, les, le patriarche, les bénédictions, les promesses, ainsi de suite, comme le Seigneur avait eu à pouvoir le dire, effectivement, dans les scènes écritures. Et tout cela était donc, effectivement, attribué à un peuple, comme le Seigneur avait dit à Abraham, dans, je pense, Genèse chapitre 17, effectivement, que voici, maintenant, effectivement, j'ai fait alliance avec toi et avec aussi ta postérité, donc, avec toi, de sorte que je serai donc ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Après donc, il avait fait donc cette alliance avec donc, Abraham et aussi donc sa postérité. Et puis, il a donné aussi euh, le signe d'alliance qu'il fallait qu'effectivement, pour euh, que ceux-là qui sont dans l'alliance, effectivement, qu'on sache qu'ils sont donc dans l'alliance, effectivement, pour que la bénédiction leur soit aussi donc accordée et qu'ils aient aussi un, un signe démontrant qu'ils sont dedans. Parce qu'il dit, tout mal parmi vous qui ne sera pas circoncis sera donc exclu. Du milieu du peuple, effectivement, il ne pourra pas avoir droit, effectivement, aussi à cette bénédiction comme avoir Dieu, comme étant son Dieu. Donc, nous avons donc réalisé, effectivement, que nous voyons qu'effectivement, que cela a été donc donné les patriarches, les promesses, effectivement. il dit, vous étiez sans, sans, sans, sans droit aux d'Israël, sans même droit aux alliances, effectivement, et, et sans espérance, sans foi et sans Dieu. Et, et cela, effectivement, c'était ainsi que les choses étaient comme... Les seigneurs avaient eu à pouvoir effectivement montrer ce qu'ils voulait que cela soit fait. Mais nous avons pu remarquer effectivement que, dans les scènes d'Écriture, qu'il y a donc une phase qui est rentrée en action, qui a permis que réellement que le peuple qui était sans espérance, sans foi, sans Dieu, et qui n'avait même pas droit aux alliances et même participant à la promesse, parce qu'il n'avait pas pouvoir prendre part aux promesses, ce peuple là qui n'avait pas droit à cela mais voilà que Dieu l'appelle bien-aimé et que Dieu l'introduit les introduit maintenant dans la promesse et c'est cela qui, qui touche le cœur parce que cet homme l'apôtre Paul plus loin il nous dit une chose dans dans le Saintes Écritures je pense que Éphésiens il, au il, chapitre il, 2 il nous dit ceci dans un chapitre 2 il, il nous fait savoir cela il, il dit ceci voilà c'est ça oui, et donc il dit d'après d'avoir dit cela effectivement il dit, mais c'est pourquoi votre foi païen, ainsi de suite, effectivement. Et plus loin, après avoir développé un peu les choses, il nous montra effectivement la joie, la grâce que Dieu nous a accordée. Et verset 19, il dit, ainsi donc, ainsi donc, ainsi donc. Donc vous qui étiez sans étranger, sans foi, sans Dieu, sans droit de citer en Israël, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes devenus concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et vous qui étiez des étrangers, vous avez été édifiés sous les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour former, pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc là, nous comprenons que quelque chose c'est vraiment véritablement passé, mais d'une grande importance, effectivement, qui a bouleversé, effectivement, effectivement, la façon de voir les gens, et aussi la manière dont les gens avaient la conception de choses qui concernaient Dieu. Et pour cela, pourquoi cela s'est-il passé ainsi Je pense que... Quelque part dans le livre des Hébreux, nous pouvons lire cela, nous allons essayer de le trouver ensemble, effectivement, où, où, où les seigneurs nous parlent et nous montrent, effectivement, ce qu'il en est et pourquoi ils sont. on est arrivé, effectivement, à cela. Et là, c'est cela qui fait savoir, effectivement, ce qu'il qu en est, effectivement. Je crois c'est dans le livre des Hébreux et au chapitre 10 ou 11, je pense, quelque chose comme cela. Oui c'est chapitre 10, effectivement, des Hébreux. Et, et, et, et là, nous, nous pouvons lire avec vous euh, et, et, et ce que nous, nous avons eu à pouvoir euh, voir, effectivement, euh, l'autre fois. Et regardez très bien. <coughs> il nous dit ici, chapitre 10 des Hébreux, en parlant effectivement de, de la loi, il dit, verset 1, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants effectivement, à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu, écoutez bien, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et puis il dit, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste pour les péchés, alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Je viens pour quoi faire Et c'est ça qui est très important. Je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. Ceci est, est tellement si important pour nous, pour que nous comprenions pourquoi il y a eu ce changement-là. Il dit Je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. Après avoir dit Tu n'as voulu et tu n'as gréé ni sacrifice de front, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite Voici donc, je viens. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc effectivement, c'est le péché. Non, que Dieu soit béni. C'est le pécheur, en fait, c'est lui qui a commis le péché. Dieu exigeait donc sa mort, il fallait que les saints soient versés. Alors à ce moment-là, là, les dit, Voici donc, je viens, mais je viens pour faire quoi Il dit Je viens pour faire ta volonté, pas autre chose. Mais je viens pour faire ta volonté à toi. Et c'est pour ça que l'écriture n'était plus là. Maintenant, voici la chose. Il dit bien Il supprime ainsi donc la première chose pour établir la seconde. Alors verset 10, il dit, d'une manière assez claire, il dit, mais c'est en vertu, en vertu de cette volonté. Donc effectivement, oui, c'est important qu'il a accompli, donc c'est parce qu'il a accompli cette volonté, pas autre chose. Il dit, mais c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc il est tellement important, mon frère, et ma de savoir que ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Il nous est nécessaire de chercher à connaître, effectivement, la volonté de Dieu, et c'est c'est l'objectif même du Seigneur. Et voilà que tous ces gens, effectivement, c'est cela, ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à pouvoir comprendre, effectivement, que que que, que, que comme l'avons parlé, effectivement, que la loi n'était pas une finalité, effectivement, parce que il a dit :« Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est qu'on offre selon la loi. » Et tu m'as en formé encore Dans le rouleau du livre, il, il est parlé de moi. Bien sûr qu'il est dans le rouleau du livre depuis la Genèse, effectivement, on a fait qu'il parlait de lui, effectivement. Oui, oui, mon frère et ma soeur, oui, c'est certainement, c'est vrai. Donc depuis la Genèse, tout au long des scènes d'écriture, on a fait que parler de lui, effectivement. Et beaucoup de gens qui pouvaient dire, les écrits m'entendent, effectivement. Parfois, ils ne voyaient pas, Dieu avait un objectif, en fait. Ah oui, c'est pour ça que lorsque lorsqu'il vint vers Jean le Baptiste, qui était le messager, Jean savait effectivement. Oui, il avait un privilège énorme, effectivement, que ni les autres n'avaient pu avoir, effectivement. C'était que lui, lui, il avait là la grâce de voir que Dieu, Dieu du ciel, était dans une forme humaine et qu'il pouvait, lui, avoir la grâce, voir s'en que c'est lui, pour les présenter aux hommes. Ah oui, et c'était pas une petite chose, mon frère, c'est pour ça que le Seigneur, parce que parfois les amis disent, mais non, non, non, non, non, non, ni Moïse, tous n'ont pas eu ça. Non, messieurs, c'est pour ça que le Seigneur dit, effectivement, de tous les hommes, sont il n'y a pas eu de plus grand quichon. Et pourtant, il y a eu Moïse, puissant, Dieu dit non. C'était écrit, il n'y a pas eu de plus grand quichon. Parce qu'il avait un privilège que tous les autres n'ont pas eu mon frère et ma Il pouvait parler du Seigneur, mais lui, il a vu laisser pour l'introduire. Il dit, c'est bien lui, parce que son témoignage était important pour la foi des hommes. Bien sûr. C'est pourquoi que quand il a vu, effectivement, il a, il a tremblé, il dit, mais oh, oh. il dit, c'est moi, c'est moi. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi, mon Seigneur. Bien sûr que oui. Et puis. Et toi, tu viens à moi, vous savez. C'est parce que nous, nous perdons de vue une chose que Dieu, notre Seigneur, il a dit. Parfois, nous le disons et puis nous entendons, puis nous faisons pas attention. Il a dit, je veille sur ma parole. Il ne peut pas veiller sur autre chose. Parce que la parole de Dieu vient donc toujours au prophète. Donc lui étant donc la parole... Il ne pouvait pas faire autrement que de venir vers le prophète. C'est pour ça que quand, quand, quand Jean disait, mais c'est moi, il me dire mais, mais laissons donc accomplir tout ce qui est juste et vrai. Donc c'est moi qui dois venir là. Et puis effectivement, comme moi je suis ce qu'on t'a déjà révélé. Ah oui, parce qu'il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il n'était pas baptisé pour tout seul, baptisé tout seul comme ça, dit bon pour faire plaisir à tout le monde. Non, monsieur, parce que tout le monde le fait. Non, monsieur, il dit non, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. C'est pour ça que les baptêmes des gens étaient vraiment. Les gens se disaient, mais comment est-ce que les gens peuvent aller se faire baptiser Non, parce que Dieu était derrière. On a beaucoup parlé du mal de lui, effectivement, mais il dit, mais malgré tout, mais il ne se, se fatigue pas. Il dit, mais parce que Dieu est derrière. Quand Dieu tient cet homme-là, effectivement, vous pouvez tous secouer à bout, de... vous ne l'abattrez jamais. Donc vous perdez votre temps. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il savait où il s'était né. mais quand les sacrificateurs, ils dit, dit, dit, race des vipères. Il a appelé race des vipères. Il dit, mais c'est pas possible de droit. Mais il savait où il s'était né. Toujours important parce que <rire> c'est, chaque enfant de Dieu doit connaître son pédigré. Les gens peuvent dire, vous n'êtes pas, tu n'es pas, non, toi tu sais qui tu es. J'ai dit, mais le jour il m'a accordé la grâce de pouvoir être appelé par mon nom, amen, amen. tu n'étais pas là. Non, j'étais, moi, avec lui, pendant ça je gisais dans le brouillard, effectivement, comme ça. Et puis j'ai entendu, j'ai dit, j'étais sans espérance, sans secours de quelqu'un, mais j'entends la voix qui m'appelle. Il m'appelle par mon nom, ça touchait mon âme, tu n'étais pas là. Vous savez, quand David était entré pour pouvoir passer ses expériences avec le Seigneur, ses frères et n'était n'étaient pas là. Mais lui, il savait très bien. Qu'est-ce qu'il faisait Il n'a pas été là pour raconter. Non, non, non, non, non. C'était des moments très intimes avec Dieu. Il connaissait son Dieu. C'est pour ça qu'il sur la 30 boulettes, parler, parlait, tout le monde qui n'avait pas le sens avec Dieu. Il tremblait. Même Saül. Mais le petit bonhomme, il dit, <coughs> qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui couperait la tête à, à, à cet incirconci tout le monde réalise que ce n'est pas possible. On a d'abord attendu sa fermeté dans la façon de parler. Parce qu'il n'était pas parti comme ça en disant, oh non, non, il était ferme et il savait, mais oui, la foi est une ferme assurance. Amen. Je serais certain. Et, et, il a déclaré d'une manière assez claire. Et puis ce qui est encore merveilleux, c'est que quand il s'est avancé vers Goliath, mais il était impressionnant, si Dieu n'est pas avec toi, n'ose rien. Ah oui, tu es dans la défaite. Ah c'est sûr et certain que. Ah, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique qui dit, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Non, non, non, non d'abord il dit, il y a transfert. Solomon me corrige tout le temps. Mais c'est la vérité. Tout à l'heure, dans mon bureau, j'ai demandé chante-moi ça. Et puis, mm, j'ai dit alors, quand Dieu descend, je vais t'aider, effectivement. Et puis, j'ai dit autre chose. dit non, il y a transfert. J'ai dit merci, Solomon. Pour ça, j'aime bien que tu chantes avec moi. Hein. Et puis, quand il descend, la change. J'ai dit oh. Et c'est ça. Donc, effectivement, c'est cela que nous devons comprendre, frère, et ça. Parce que quand le Seigneur, notre Dieu, fait une chose, et c'est pour ça qu'il euh, savait ce qu'il en était, il était positionné dans ce que Dieu lui a donné. Et quand il est rentré, effectivement, dans les eaux pour être baptisé, par Jean le baptiste, comme nous le disons, effectivement, et, et là, comme Jean a eu à pouvoir en témoignage, il dit, c'est lui qui m'a donc envoyé baptiser, m'a dit. C'est lui sur qui tu verrais descendre, effectivement c'est là, c'est celui donc. Alors il dit d'une manière claire en disant que moi Jean, j'ai vu. Donc les autres pouvaient être là, mais ils n'ont pas vu. Ah oui, c'est ça qui fait qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, il est tellement ferme dans ce qu'il sait, parce que Dieu le lui a révélé. Il n'a pas révélé le voisin ni la voisine. Non, celui lui a révélé lui. C'est pour ça que cette communion, cette, cette, cette relation beaucoup plus intime avec Dieu est très importante pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Parce que même le jour où tu dois partir, tu dois savoir où tu vas et chez qui tu vas. Parce que <rire> il faut que tu aies quand même une adresse de référence de l'autre côté. Et que de l'autre côté, effectivement, tu sois sûr qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Ah oui, oui, oui, bien sûr que... Il faut, il faut cela que nous puissions comprendre. Ah oui, parce qu'il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Donc il faut que moi et vous, nous soyons sûrs que nous sommes inclus dans cela. Il dit, mais... Quand j'aurai terminé, je viendrai donc vous, vous chercher. Ne perdons pas notre temps, mon frère et ma soeur, dans ceci. C'est vous qui prenez votre temps en écoutant, et puis après, vous oubliez, vous laissez, et puis bon, on va écouter. Vous allez le regretter un jour. J'ai toujours dit ça ici. Et pour ne pas regretter, alors ce que nous avons entendu aussi, ne nous bornons pas seulement à écouter, mais qu'est-ce que nous devons faire Mettre en pratique. C'est ça que le Seigneur avait dit. Je vais faire quelque chose, je vais entreprendre. J'ai dit, je prie toujours que Dieu vous donne quand même la connaissance. Pour réussir dans ce que vous devez faire. Ah oui, nous avons la réussite. Le Seigneur l'a dit, tu ne seras la que Toujours. Donc moi, je me bats toujours pour être. C'est écrit et c'est écrit, mais voici les bénédictions qui seront ton partage. Et tu vas, tu vas, tu vas refuser cela. Non, je me bats pour que ce soit comme cela. Amen, amen, ta corbeille sera bénie. Détéronome 28. Oh oui, ma soeur. Oui, as eu seront bénis, effectivement. Le fruit des entrailles. Oh oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on dit fruit des entrailles, ce sont donc tes enfants. Ta postérité. Bien sûr. Ah oui, mon frère. Oh oui. Nous allons lire cela dans Détéronome, chapitre 28. Nous, nous reviendrons, effectivement, avec Jean. Et Baptiste, effectivement, là où nous l'avons C'est vrai, l'éternel chapitre 28, il nous dit cela. Bon, surveillez aussi l'Éternel aussi. Hmm. L'éternel 28, il nous dit, oh oui. Voici donc, voici donc, et c'est cela. Voici donc, il dit effectivement, c'est chapitre 28, verset arrêt, il dit, voilà. « Donc si tu obéis donc à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront donc qui se répandront sur toi, et vous suivez, et qui seront donc ton partage. Donc ils vont se répandre sur toi, ils seront ton partage. Que tu avances, que tu avances, donc ils seront toujours avec toi. Parce que le Seigneur avait dit, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi et dis donc, selon, selon ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu c'est tout ce que nous cherchons Seigneur, là où nous avons manqué peut-être en pensée, pardonne Père nous voulons être là à obéir dis simplement comme il aime bien les chanter dis seulement un mot dis seulement un mot Seigneur et, et les choses changeront que ma vie soit pour toi comme une fleur c'est ce que je cherche effectivement et la nuit quand je dors, le matin quand je me réveille il n'y a que toi c'est ce que Dieu attend effectivement de nous. Alors, il dit, donc, si tu à la fin de ton, il dit, mais tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portail de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront donc bénies. Ta corbeille et ta hue seront donc bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras aussi béni aussi à ton départ. C'est la vérité, hein. Oui, Dieu veille sur sa parole. Donc, si moi, je m'accroche comme Dieu veut, effectivement, c'est sûr et certain qu'il va accomplir ses promesses sur moi. Et puis, il dit, effectivement, ici, on dit, il dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Donc, toi, sois tranquille. Ah ben oui, toi, sois simplement tranquille. Le plus important pour toi, c'est de voir veiller à ce que le Seigneur soit avec toi. Et s'il est avec toi, sois tranquille. Passe ton sommeil tranquillement, oh, ils peuvent bouger les casseroles à gauche et à droite, ils ne pourront jamais arriver à pouvoir t'abattre. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il nous dit ici, et il dit, « Les Seigneur, l'Éternel donnera la victoire sous tes ennemis qui se leveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera, voici, à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Il te bénira dans le pays que ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple rend que tu es un peuple appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. L'éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans les pays que l'éternel a juré à, à, à, à ton père de les donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup des nations et tu n'en prêteras point. De toi, quoi, la tête et non la queue sera toujours en haut et ne sera jamais en bas lorsque tu obéiras. C'est pour ça dire Ah, mais ah, vraiment, je me sens découragé. Non, non, non, frère, ça, il n'y a pas des. des vous savez, et comme, comme on dit effectivement, et, et ceux qui sont dans des, des, des, des espoirs là, qui, qui sont dans, dans l'état d'un état, état qu'on appelle, je sais pas tellement très bien, des dépressifs. Et des dépressifs. Il n'y a pas de dépressif parmi les peuples de Dieu pour avaler, les cachets, pour dire, ah, je suis en dépression, je suis en dépression. Non, non, non, non. Toujours en haut, il y a un problème, effectivement, nous avons entendu que toutes choses concourent pour le bien de ce qui l'éternel. Et Job l'a dit, que ce soit les mots, que ce soit les biens, gloire à Dieu, parce que notre Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si ça semble durer longtemps, que les deux courage ne viennent pas. Ah, je n'en peux plus, je ne sais plus te effectivement. Non, ça c'est le langage des païens. Parce que les païens, ils sont sans espérance. Bien sûr. oui. Mais toi, tu as l'espérance, Dieu t'a donné la grâce d'avoir la foi, d'être appelé un fils de Dieu. Alors, il a dit ici, la bénédiction, bah, il ordonnera donnera ah, la bénédiction, d'être avec toi. C'est comme ça qu'il a dit à Josué. Josué Médite ma parole jour et nuit. C'est ainsi que toi, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ah oui. C'est comme ça que, je crois que c'est David qui disait Je sers donc ta parole dans mon cœur, enfin, de ne point pécher contre toi. Pensez-vous que Dieu a parlé comme ça pour parler Non. C'est parce que Dieu aime bénir. Dieu aime voir son peuple aussi dans la joie, bénéficier des choses qui lui sont nécessaires. Notre problème, c'est nous. Parce que souvent, nous nous regardons à nous-mêmes, c'est si et cela. Les diables qu'on qu appelle notre adversaire, c'est vraiment un adversaire. Il est rusé, comme on dit, vraiment rusé. C'est sûr et certain. Parce que vous devez connaître votre adversaire. Vous laissez trop de terrain, il prend l'ampleur de plus en plus. Ah oui, d'une manière, effectivement, il va toujours. L'objectif de Satan, c'est que vous ne pour, puissiez pas servir Dieu, que vous soyez toujours découragé. Il va vous mettre beaucoup de. de enfin, les, les, les tableaux de problèmes des situations insolutionnables pour vous. Il vous dit, mais vous êtes des humains, regardez, c'est pas possible. Et quand tu regardes ce tableau comme ça, tu peux pas t'en sortir. les découragements vient. Bon, à l'école, ça va pas. Le travail, je n'ai pas. Et dans mon corps, je sens ceci. Il dit, mais regarde, tout ne va pas bien. Ça tourne pas bien pour toi. Et puis, tout ça, tu vois. Ah, j'espérais, j'espérais. Mais le Seigneur t'a dit, tourne le regard vers moi. C'est ça notre défaut en fait. Et puis quand tu nous parles, effectivement. Mais c'est vrai, on a la tendance à pouvoir penser que par mon effort, je vais faire ceci. Frère, par tes efforts, tu ne pourras rien faire. Parce que les autres que tu vois dans le monde, effectivement, ils disent, mais on voit qu'il faut des efforts, ils arrivent, effectivement, mais oui. Vous savez pour quelle raison Parce que les diables ne leur font absolument rien. Et puis ils le poussent, effectivement. Bien sûr que oui. Mais toi, les jours où tu as dit Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime, je t'aime. Oui, de tout mon cœur, je t'accepte, Seigneur. Mais c'est fini ces jours-là. Tu es devenu l'ennemi number one. Pour toi, vous n'avez jamais remarqué, frère. Pour toi, pour avoir un job, c'est toujours des problèmes. Que l'autre-là, qui est un païen, passe, tu vois que ça marche quand même. Mais moi, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut me dire Oh, toi, ton dossier, toujours problème. Et ça te pousse à quoi À prier. Pour que tu puisses monter les grâces, tu dois prier, prier, prier, prier. prier. Oui. C'est notre vie, la douleur, le souffrance, C'est notre vie. Il a dit Vous aurez des tribulations. Et eh oui, monsieur, attends-toi pour avoir des problèmes, des difficultés, effectivement, à l'école, au travail. Mais ça, c'est une chose tu dois être la tête. Plus on te met dans la pression, plus à ce moment-là, il ne réalise pas. Il te pousse à pouvoir prier. Plus tu pries, les pouvoirs montent. Si toi te mal, effectivement, voilà, j'ai fait, on me décourage, j'ai essayé, ça ne marche pas. Tu as essayé même cinq fois, ça ne marche pas. Non, continue toujours. non je dois réussir. J'ai échoué la première fois, pas de problème. La deuxième fois, pas de problème. Amen. Vous savez, Dieu m'a fait passer aussi par beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai dit à mes frères pendant pour, pour le permis de conduire, <rire> elle sourit. <rire> Ah, vous savez, je, je, je suis quelqu'un que Dieu a fait un peu d'une manière telle que... Boum, boum, boum. Et, et J'étais jeune, évidemment, je suis là, ici. J'étais presque le premier, je me suis ramassé un véhicule, moi-même comme ça, avec un... Papa, papa. Et, et j'ai dit, mais, mais en fait, mais comment tu... J'avais acheté un véhicule, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Et je n'avais ni permis, rien du tout. Et voilà que... J'avais dit, il faut que je passe l'examen. Je suis parti, j'ai passé l'examen, je voulais conduire le voiture. Bon, j'ai réussi. La grâce de Dieu. Théorique, hein, à l'époque, c'était dans les années... Il y a quelques uns qui n'étaient pas encore nés à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez permis de faciliter. Hein, voilà. Mais nous, il fallait des mbandis derrière, c'est-à-dire que là, si tu touches simplement. Ah monsieur, terminé, sortez des rangs, des vous avez touché là-bas, des dit, messieurs, excusez moi, vous en compte Non, vous avez touché là-bas. Mais vous, vous n'avez pas problème de problème Rien du tout. Nous avons souffert, frère, pour que les chemins soient tracés pour vous. Ah oui, les permis, on en a souffert. Et moi, j'étais là, je passe permis, pratique maintenant. <rire> Premier passage, monsieur, j'avais des problèmes avec des pédales. Échec. Je rentre à la maison, qu'est-ce qui s'est passé Il, dit, ah, il dit, bon, ça va. Demain, j'ai <rire> vu encore passer l'examen. J'ai déterminé, Seigneur, je vais réussir. Passage, examen, monsieur, échec. J'ai dit pas une fois, pas deux fois. J'étais toujours persévérant. Pas trois fois, persévérant, pas quatre fois, persévérant. Elle pleurait et dit, mais quand elle me voyait rentrer à la maison, bon, par ta tête, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris que ici, toutes les économies vont tous partir avec les examens. Eh oui, frère, je suis passé par là pour vous aussi. Oui, oui, oui. J'ai persévéré, j'ai persévéré. Un jour comme ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai trop échoué. Cette fois-ci, pitié de moi. J'ai quand même réussi, quand même à faire tenir la voiture sur la voie publique et les pédales. Je passe bien, la pitié pas bien. Je connais Seigneur. Il y a eu pitié de moi. Et je passe comme ça. J'ai dit, Seigneur, viens-moi, Ned. Qu'est-ce que tu la de Le permis à la maison. Et j'arrive, je regarde. Après le monsieur me regarde, il dit bon. C'est bon. J'ai dit Alléluia. Après si c'est dix fois. Finalement, j'avais. Donc, j'ai gardé ce permis comme ça. Oh, pendant toutes ces dix fois que j'échouais, Dieu m'est performé. Vous savez qu'aujourd'hui, on m'a envoyé par l'assurance. m'a dit, monsieur, vous, vous pouvez faire même un accident. Les bonus malice ne peut pas monter toute votre vie. Donc, j'ai l'assurance, toujours bien toute ma vie. Pourquoi Parce que j'ai toujours conduit. Pas ah, vraiment accident. Ils ont dit, vous êtes un bon monsieur. J'ai dit, si vous saviez d'où je viens pour être un bon chauffeur. Ah, j'ai pleuré pour le permis, j'ai dit maintenant je suis bon, bon chauffeur. Les compagnies m'acceptent bien. Et c'est la grâce de Dieu. Donc ne, ne soyez pas découragés. Même si c'est cinq fois, six fois, nous on dit le Seigneur, je réussirai. Tu as dit je réussirai et tu réussiras. Bien sûr que oui. Que Dieu soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Voilà grâce que tu donnes nous accorder encore aujourd'hui, nous conduire encore dans les choses que tu veux que nous puissions voir, afin de pouvoir te servir encore, peur. Fortifie mes frères, fortifie mes soeurs, fortifie encore les jeunes frères, les jeunes soeurs, fait de ne pas être découragé, mon bénémoine, pas du bistonner. Moi, c'est l'arme de Satan. Mais la foi et la force, mon bénémoine, viennent de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. vous te la grâce d'avoir la. Persévérance, mon roi, pour que nous puissions réussir, mon bénévole Père saint dieu La réussite, c'est pour nous, mon pas Père saint -Dieu. Oh, sois béni encore pour nos enfants, mon bénévole Père saint dieu Merci pour aussi nos petits-enfants, pour ce que tu fais, mon mais Père saint -Dieu. Nos frères et soeurs, partout ils sont, mon bénévole Père Dieu. Qu'ils soient donc bénis, mon béni, mon mais Père saint soit Qu'ils soient aussi délivré mon roi. Nous avons foi et confiance en toi. Que la victoire, même dans tous nos problèmes, nous l'avons déjà, mon bénévole Père Dieu. Nous sommes déjà heureux, mon bénévole Père saint Dieu Parce que tu vis, mon bénévole Père -Dieu. Oh, Dieu. Nous avons le repos et la joie, mon bénémoine Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu feras. Nous sommes réellement consolés, mon bénémoine, pâtissant d'avoir un Dieu comme toi. D'avoir un Père comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, mon Seigneur. Sois béni. Sois donc exalté. Sois donc. Adorez encore aujourd'hui mon bénévole Père Saint Dieu parce que tu demeures le seul mon bénévole Père oh Dieu dont nos cœurs se réjouissent encore par 10, Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu encore pour ton amour et ta bonté et ta grâce encore Père. Réveille ton peuple mon roi. Qu'il soit fort parce que tu vis, qu'il soit bouillant parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Mon oh, bénévole Père, c'est au Dieu. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous rendons gloire à ton nom, nous te servirons comme nous le chantons jusqu'à la mort. Je te serai, nous te serons fidèles, mon roi. Sois donc béni encore ce soir et exalté, sois-tu encore mon roi. Nos yeux te verront comme Job l'a dit. Oh soutiens-nous encore, mon mes Père. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions encore. Béni sois-tu mon Père Saint. A toi la gloire, l'honneur et la puissance mon mon Père. Réveille ton peuple mon roi. Qu'il soit aussi guéri et fortifié Père pour tout ce que tu fais pour nous. Car nous t'avons prié. Glorifie encore Père Saint au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Ami, ami, prenez courage. votre rédente, Dieu te c'est un moment dans le puissant c'est Jésus vient à nous, amis Amis, amis, amis, prenez courage Notre rédempteur de vie C'est un moment dans puissant que Jésus va à nous, amis, amis, prenez courage, notre rédempteur de vie. C'est au moment du plus sombre que Jésus va à nous. Manque pas de foi. même dans la fournaise. C'est alors que Jésus va amener, amener, amener, prêter courage notre dans de vie. Ami. Sombre c'est jésus -là.